Avant c'était plutôt, j'étais avec les 5% de gens très engagés que tu connais, les Pierre Rabhi, les Nicolas Hulot, etc. Mais euh, voilà, c'était ma manière d'apprendre et d'ouvrir tout ça. Et maintenant euh, je travaille plus sur l'aspect comment toucher les gens les autres, là où ils sont. Et ça c'est mon troisième coup maintenant, le crapaud fou dont je vais vous parler. Et ça c'est une initiative qui est encore plus dingue puisque c'est un truc euh, avec un matheux un mec qui fait des bouquins, et puis moi, et on se dit on va changer le monde. Donc l'équation, elle est quand même euh, assez originale. C'est le manifeste du crapaud fou. Et là, c'est ce moment où je me suis dit, euh, avec Cédric Villani et Florent Massot, euh, qu'il fallait qu'on trouve une manière de, de frapper un grand coup médiatique pour que tout le monde puisse se bouger et qu'il fallait toucher les 90% de gens qui se sentent dépassés par tout ça, et pas toujours les mêmes convaincus déjà, qui disent déjà tous les rapports, et qui sont déjà dans l'écologie activiste activistes de ceci ou de cela. Et surtout l'idée qu'on euh, on avait plus beaucoup de temps, parce qu'on sait qu'au niveau du climat, ça se, règle, ça se dérègle de manière très, très importante, et qu'on a 5 à 10 ans et que parallèlement, la montée des, des communautarismes, on le sent bien, tous les jours, il y a, il y a des, des, des violences entre communautés, euh, ça, ça n'arrête plus, puis les réfugiés qui vont venir de plus en plus, donc voilà. Donc moi j'ai décidé effectivement de m'engager dans ce travail de, de quête, pour rendre un, un cheminement, de le rendre euh, appropriable par tout le monde. Donc c'est un travail grand public, ce que je ne fais pas d'habitude. Et donc euh, j'ai accepté effectivement de, passer à la, de, de faire un travail sur les radios, la télé, tout ça, Ce que d'habitude j'ai horreur de faire ça. Mais euh, pour la bonne cause, là, je me suis dit que c'est la, la, seule, la seule façon, si on veut avoir de l'impact, que les gens puissent se dire, voilà, ce crapaud, ben, c'est une posture, c'est quelque chose, ça peut aider à faire bouger le monde. Pour moi, le, le moment est venu, il y a trop de choses qui ne vont pas bien, on est d'accord, crise écologique, économique, tout ça, militaire, terrorisme, euh, fracture sociale plus grosse que jamais, euh, les robots partout, l'algorithme, bon, et les gens sont dépassés. Et donc parce que tout le monde aujourd'hui se sent dépassé, alors qu'avant quand c'était la crise écologique, les gens disaient bah, ⁇ c'est pas mon problème, c'est le truc des ONG, c'est la COP21, moi j'y peux rien. Je vais montrer des déchets et c'est tout. Quoi. Voilà. Donc en gros, le problème, il n'est pas chez moi, il est dehors. Mais quand tu dis euh, ⁇ ouais, mais alors, euh, euh, ton gamin, là, il est en train de s'aboutir le cerveau avec son écran, il passe 4 heures par jour à jouer à des jeux débiles, ça te... Alors les parents disent ⁇ ah ouais, c'est vrai, je suis un peu inquiet. ⁇ après tu leur dis euh, « regardez ce que vous bouffez, vous avez forcément chez vous des gens qui ont telle maladie ou telle chose, telle chose bon, ». Deuxième angle. Troisième angle, c'est la post-vérité. Tu vois toutes les, toutes les rumeurs, toutes les choses qui circulent, on ne sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qu'il faut les gens sont largués. Quoi. Donc quand tu prends tout ça, on se rend compte que c'est aujourd'hui un moment où il euh, y a trop de choses qui, qui touchent les gens là où ils sont. C'est pour ça que j'ai fait le pari avec Cédric Villani à l'époque quand j'ai fait ce bouquin, qu'on pouvait avoir une autre façon de, de faire bouger les gens. On a classé ça en neuf sujets et trois principes, et c'est vraiment hyper pratique, enfin, on peut vraiment s'accrocher à ça, à la fois la pensée d'ensemble, qui manquait je pense aux indignés et aux nids debout, c'est vraiment par rapport aux grand tsunami qui arrivent face à l'espèce, on a vraiment mis en évidence les faits, ce que l'on sait, et ce qui est important pour les gens dans la rue. Voilà. C'est un travail de vulgarisation, on va dire, mais au-delà de ça, c'est aussi de penser en termes d'action. C'est justement parce qu'il y en a trois qu'on a cette opportunité historique de faire le saut quantique. C'est-à-dire que quand tu n'as qu'une seule lame, on va dire euh, éco écologique, tu as 5% des gens qui réagissent, quoi. C'est les colibris, c'est des gens qui ont une sensibilité aux problèmes de la planète. Donc c'est souvent quand tu as eu un problème, on va dire, euh, directement toi-même dans ta maison qui a été inondée ou je ne sais pas quoi, que tu vas réagir sur ces problèmes-là. Mais sinon, la plupart des Français considèrent que le, la crise écologique, c'est chiant, mais ce n'est pas vraiment leur problème, Or, ils n'ont pas les moyens, ils n'ont pas le temps s'en occuper. Après, quand tu dis il bah, y, a, y a une fracture sociale de plus en plus grande, les gens vivent chacun dans leur entre-soi, et puis on a peur de l'autre, on ne sait pas, euh, tu vois, le, la, la peur du terroriste, euh, des barbus, etc., tout ça. Toutes ces choses-là qui sont convoyées par les médias. Bon, bah, là, on touche à quelque chose de plus important, de plus viscéral, qui est dans l'air du temps. Cette information qui rend les gens malades, qui fait peur, tu vois. Donc là, je me dis, il y a une deuxième chose qui arrive, Donc quand tu prends ces deux... Chose, tu touches déjà plus de gens. Et quand tu prends la troisième avec le problème de la techno, etc., partout, je pense qu'on touche une majorité de personnes. Mmh. Donc l'idée, c'est quand tu prends ces trois éléments, trois combinés, ça peut, à mon avis, faire passer le sous quantique, au niveau de la conscience. C'est-à-dire, en termes de faire prendre conscience aux gens du fait qu'il y a un problème, si tu leur parles que d'écologie, ça ne suffit pas. Si tu rajoutes le deuxième et le troisième, je pense que tu as une chance que les gens se disent « Ah ouais, il y a vraiment quelque chose, il faut que je fasse quelque chose. » Les indigner ça fait deux millions de bouquins, et après, flop. Une nuit debout, ça fait 120 000 personnes mobilisées sur deux mois, c'était génial. Mais ça n'a pas accouché de grand chose parce qu'il n'y avait pas la vision de ce sur quoi on se bat, tu vois. Et ensuite, quand tu prends les anonymous, bah, c'est, c'est, on ne sait pas trop, on ne sait pas qui est derrière, donc c'est, c'est un peu angoissant, c'est, c'est bien, et en même temps, ça fait un peu peur, tu vois. Donc nous, on a fait le crapaud fou avec, euh, tu vois, avec, j'ai dessiné ici avec un déboucheur sur la tête. Le déboucheur, c'est parce qu'il est fou, mais c'est pour déboucher l'horizon et déboucher les esprits. Et C'est simplement un changement de culture qu'on voudrait proposer. C'est dire aux gens, en amont, simplement, vous vous dites que vous pouvez faire quelque chose, alors faites crapaud fou. Et après, c'est votre choix. Vous pouvez rejoindre les colibris, vous pouvez passer à l'acte, vous pouvez rejoindre, euh, je ne sais pas, moi, une ONG humanitaire, partir sur le terrain, faire de la permaculture, tout est possible. C'est juste ce moment où tu dis, je peux, moi aussi, faire quelque chose. C'est juste déclencher ça en amont. Et quelqu'un m'a dit, euh, je crois que c'était la radio, il me demandait, il disait finalement vous êtes en amont des créatifs culturels. Vous essayez de réveiller des gens qui se disent tous qu'ils sont dans une posture d'impuissance. C'est juste ça, donc c'est un changement culturel. Il n'y a que trois points dans le crapaud. Le premier c'est de dire vous sentez qu'il y a une urgence. Ça, oui et non. Si vous ne le sentez pas, allez faire autre chose. Si vous êtes d'accord qu'il y a une urgence, deuxième point, bah, il faut accepter la diversité. Et se dire plus on est différent et on est nombreux dans différentes type d'approche, mieux ça sera. Parce que face à la complexité, face au tsunami, personne sur son petit bout de radeau ne va survivre. C'est tous ensemble qu'on va y arriver. Et par conséquent, dans cette diversité, nous ce qu'on a voulu mettre en avant, c'est qu'il ne faut pas mettre les riches contre les pauvres, les juifs contre les musulmans, euh, les vieux contre les jeunes, les gros contre... Voilà. Mais il y, y a une sorte de racisme permanent dans toutes nos actions. C'est toutes ces choses-là, le deuxième point que nous on a mis en avant dans le crapaud, on a besoin de cette diversité. Il ne faut surtout pas, au contraire, condamner l'autre. Il faut faire ce premier pas. Une seule fois, ça suffit. De tendre la main vers quelqu'un qui, au début, nous fait peur ou qu'on n'aime pas. Et le troisième point, c'est de dire je m'engage à faire une action positive, quelle qu'elle soit, et à la partager. Ça peut être juste de mettre moins de sucre dans mon café ou traverser la route avec un vieux qui n'arrive pas à traverser. Juste une chose positive. Et nous, c'est ça le crapaud. C'est comme Touche pas mon pote ou La chasse au gaspille. Ce n'est pas une organisation, ce n'est pas une ONG, ce n'est pas des sous, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des gens qui disent juste avant un donné, stop, je peux faire quelque chose. Donc avec ces trois trucs en tête, tu dis « je veux faire crapaud fou », ben voilà, tu rentres dans la mare à crapaud, et tu te rends compte qu'il y a plein de personnes comme toi qui ont envie de faire des choses, et simplement se reliant, je dis souvent une première fois, c'est peut-être pas grand-chose, mais 30 000 premières fois qui se croisent au même moment, ça fait une différence. Ce qui compte simplement, c'est d'avoir un message simple à faire passer, en disant aux gens « il y a une urgence, voilà, vous la sentez ». Et ensuite, vous pouvez faire quelque chose, et c'est cette diversité qui fait que vous ne vous retrouvez pas tout seul. Et donc il ne faut pas avoir peur de votre différence, au contraire, c'est pas grave docteur, si vous vous sentez différent, appelez-nous, venez dans la Mara <truits> Seth Godin, G-O-D-I-N, qui est un des grands gourous du marketing de la Silicon Valley, il a fait un grand nombre de best-sellers, a sorti récemment un texte vraiment bien foutu. C'est lui qui avait inventé l'histoire des, des tribus, des tribes, tu sais, les, les tribus qui étaient de changement. Et là il dit, voilà, euh, ce texte date de six mois, il dit voilà, euh, vouloir changer tout le monde, ça ne veut rien dire aujourd'hui, parce qu'il y a trop de narratives, il y a trop d'histoires, il y a trop de, de situations. Donc quand tu veux changer tout le monde, en gros, tu ne fais rien du tout. Quand tu veux changer chaque personne, c'est trop lent. Donc comment tu changes entre les deux niveaux Et lui, il dit voilà, si tu veux changer, il faut faire la culture. Il dit euh, la culture bat la stratégie, à tel point que le changement, c'est la culture. Donc il dit aujourd'hui, comment tu fais la culture Il postule les cohortes. Alors une cohorte, c'est quoi Une cohorte, c'est un groupe de gens qui veulent changer ensemble.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 Euh, je vois bien qu'il y a des trucs que je ne peux plus faire comme avant. Donc il euh, faut que je fasse gaffe aussi à certains choix de, de temps, de priorité. Donc, moi c'est clair que rester dans, dans mon petit euh, confort intérieur, euh, euh, juste euh, glandouiller tout ça, je ne peux pas. Je crois que c'est dans mon ADN, hein, j'ai toujours été sensible à cette question de l'inégalité et de la transmission. Tu vois euh, Je crois que les vénamiens sont sous, très souvent des idéalistes. C'est lié à notre culture, tu vois, c'est un peuple de, de combattants. Bah, la plus grande difficulté, c'est que les gens se disent tous que c'est trop compliqué, c'est trop gros. Donc ils vont dire que c'est la faute des politiques. Après, c'est les grandes entreprises, le consumérisme, euh, les grandes entreprises, le capital, les banques, c'est la faute des banques, euh, etc. Et puis en fait, tu leur dis, mais les banques, c'est quoi C'est une convention. C'est des gens qui sont là-dedans. Une banque, c'est pas un truc que tu peux toucher comme euh, je touche ma chaise, là. Une banque, c'est un concept, d'accord Et puis il y a des gens qui sont dans la banque. Donc tu peux toucher les gens là où ils sont. Donc il faut prendre les gens là où ils sont. Patron d'entreprise, employé, chômeur, prendre les gens tels qu'ils sont et parler à la personne et arrêter de raisonner sur des conventions qui font qu'on n'avance pas parce que c'est pareil l'argent, l'Église, même le président de la République, tout ça c'est des conventions tu vois donc si, si on change de regard on se dit ah ouais en fait tout ça c'est des, des choses que je prends comme acquises mais je peux bouger certaines choses là-dessus donc c'est un regard et donc pour moi le plus grand obstacle c'est que les gens se disent je ne peux rien faire c'est trop gros pour moi Je dirais plutôt qu'en général, les gens viennent avec une question qui est, il y a quelque chose, soit c'est j'ai une angoisse, quelque chose qui ne va pas, je sens que ce monde n'est pas bien, je suis révolté, mais je ne sais pas quoi faire. Donc ça, c'est plutôt le sentiment de David contre Goliath. Beaucoup de gens, depuis le, le crapaud fou, me posent cette question, comment est-ce que je peux faire face à l'énorme machine D'autres, c'est beaucoup plus simple, c'est euh, je souffre. Euh, j'ai lu dans votre bouquin que vous travaillez avec des autistes, des Asperger, euh, des surdoués, euh, des hyperactifs, euh, des gens qu'on prend pour des débiles mentaux, des autistes qui sont considérés comme des handicapés euh, totalement inutilisables, et vous prouvez qu'on en fait euh, des artistes et même des start -upers. Bon, vous faites ça comment Et après, quand tu pousses, la personne te dit « j'ai une souffrance, en fait, euh, je dors pas » ou euh, « j'ai été diagnostiqué Asperger », ou « à 19 ans, je viens de passer deux mois en Inde, je cherche quelque chose ». Donc on sent que cette personne elle a une quête en elle, une souffrance, ou quelque chose qu'elle a une pépite, qu'elle n'arrive pas encore à nommer. Donc, ça, c'est, on oh, va dire du hacking aussi. Donc, dans ces deux cas de figure, si tu veux, moi, j'arrive à leur proposer des choses, on discute. Après, j'essaie de trouver comment les aider, peut-être, à trouver des, des débuts de, de réponse. Je leur dis pas, surtout pas, ce qu'il faut faire. Je leur dis peut-être que tu pourrais regarder ça, ou ça, ou ça. Maintenant, je connais votre site, je leur dirais aller voir telle vidéo, peut-être. Tu vois. Mais pour moi, ce qui est important, c'est que les gens se mettent en mouvement. J'ai pas dit en marche, hein. <rire> en mouvement. Et que du coup, ils se disent, euh, voilà, dans, dans tous ces exemples dont elle m'a parlé, ce truc-là me parle. Donc du coup, ils appellent la personne. Et puis du coup, la personne lui dit, bah tiens, moi, viens avec moi. Donc du coup, c'est vraiment de mettre les gens en, en mouvement, en, en cohorte, j'appelle ça, progressivement, avec d'autres personnes du même genre, pour pas être tout seul. Parce que cette transformation, elle est toujours compliquée et assez lente. Ça prend du temps, c'est long. Et on ne se change pas comme ça du jour au lendemain, quoi. Je dirais d'abord. Euh, c'est toujours cette idée de travail intérieur-extérieur. Il ne faut pas trop partir directement à l'extérieur sans ressources, sans munitions. Donc déjà, il faut être attentif à ses propres besoins à soi et faire toujours autant de dedans que de l'extérieur, tu vois. Trouver une bonne balance entre les deux. La deuxième, c'est pas le faire seul. C'est-à-dire qu'il faut se renseigner, trouver des gens, euh, se connecter, par exemple avec les crapauds. Ensuite, trouver des, des gens qui vont de manière bienveillante te mettre sur un chemin où tu as une chance de, de tenir dans la durée. Parce que le problème, c'est que l'indignation, en premier temps, ça donne indigné, ok, puis après, plus rien. Donc le risque, c'est que les gens s'épuisent en route. Et euh, je pense que si on a une vraie indignation personnelle qui vient de ne pas supporter la justice ou la violence, et trucs comme ça, euh, il faut du temps avant d'arriver à, à déboucher sur une action qui, qui a de l'impact. Donc pour ça, il faut s'équiper, il ne faut pas être seul, il faut se connaître, je dirais. Et puis, euh, mon conseil, c'est vraiment ça, c'est de se connecter avec des gens, Bon ben là, c'est les crapauds pour l'instant qui, qui m'occupent. Mais il y a plein de gens autour de nous, il y a des associations. On peut aussi se documenter, on peut lire, aller voir sur Internet. Je crois que c'est très important de, aussi de faire du offline et du online. cest Internet, c'est une chose, mais il faut aussi rencontrer des vrais gens physiquement. C'est ça qui fait aussi une différence. On ne peut pas juste rester sur euh, le virtuel pour euh, changer le monde depuis son canapé. Je crois que c'est important, de, à un certain moment, de prendre sa valise et de voyager en Europe, euh, tu vois, donc euh, voilà. puis euh, vraiment, s'il y a un seul message, c'est qu'on ne peut pas changer le monde sans d'abord changer son regard sur soi, je pense. Les gens m'appellent surtout essentiellement sur le troisième angle, sur la techno. Ils me disent, ah bah tiens, euh, euh, l'IA, euh, je ne comprends pas très bien, mais c'est vrai que je m'inquiète, mon gamin, il ne sait plus calculer, il fait des fautes à chaque mot, euh, etc. Et alors le deuxième aussi, étonnamment, il y, y a beaucoup de gens qui m'appellent sur euh, l'un des cercles, la neurodiversité, que j'ai dit au début, le fait d'être différent, des gens qui se disaient, je sentais une angoisse sourde, je sens que ce monde va pas, et puis moi je me sens décalé, est-ce que c'est moi qui ne veux pas bien, docteur, ou est-ce que c'est le monde Et après, quand je leur dis, mais non, tu es précoce, tu es hypersensible, et tu es peut-être euh, un peu euh, Asperger, ou tu as un truc, bah, ces gens-là, ils sont, ils sont hyper euh, demandeurs de faire quelque chose. Donc tu vois, quel que soit l'endroit où vous se situe, il y a moyen de, de faire ce pas de côté. Donc moi, je me bats pour ce pas de côté. En disant, il y a trois entrées, mais il y en a peut-être cinq, six, plus encore. Pour moi, le crapaud, c'est j'aimerais que ce soit un peu comme le nain de jardin de Amélie Poulain, tu vois un truc drôle, un peu déviant, qui fait euh, sourire, mais qui du coup qui interpelle. Et je me dis à terme, pourquoi pas Les gens, ils auraient peut-être un petit sticker. Et puis quand il fait une action positive, tu te prends un selfie avec l'action, puis tu l'envoies sur le site. Et puis le fait de pouvoir mesurer les crapauds qui se baladent dans le monde, ça serait une manière de mesurer la, la capacité de notre écosystème humain à inventer des pas de côté et à sortir de, du système qui est en train de partir dans le mur. Si tu veux l'image qu'on donne souvent, c'est le bateau, le Titanic. Hein, notre modèle actuel, il va dans l'eau, il va couler. Moi, ce que j'y rajoute, c'est les trois tsunamis dont je vais parler. Du coup, l'urgence à agir, elle est énorme. Soit tu prends ton petit radeau, tu sautes à l'eau, soit tu restes sur le bateau, et tu essaies de redresser le tir. Mais en tout cas, tu as besoin de tout le monde. Tu ne veux pas y arriver tout seul.